Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Votre journée de trading normalement doit se terminer à midi. Si vous faites l'ouverture du marché, par exemple du DAX le matin, et eh bien avec les informations que vous avez durant la première heure, vous devez normalement pouvoir terminer votre journée une, deux, trois heures maximum après. Et euh, le restant de la journée, vous pouvez faire autre chose. Donc si vous utilisez une technique de scalping euh, avec en plus le market profile comme je, je vous l'explique, eh bien vous avez euh, une probabilité de réussite euh, à très court terme très très élevée. Donc ce n'est pas la peine euh, de trader toute la journée, il est tout à fait possible de se contenter d'une heure ou deux de trading pour arriver à gagner votre journée avec un capital relativement faible. Il ne faut pas avoir des, des centaines de milliers d'euros pour arriver à gagner sa vie tout à fait correctement, rien qu'avec le trading. Donc le tout est de se former correctement, d'avoir les bons outils, d'avoir les bonnes méthodes. Et à ce moment-là, vous pouvez utiliser le restant de votre journée pour aller à la plage si, comme moi, vous habitez dans un endroit ensoleillé. Donc vous voyez, on est fin novembre, Ici, euh, on se croirait en été, ici à Puerto de la Cruz, dans le nord de Tenerife. Et bon, euh, j'ai fait mes, mes trades ce matin. Donc maintenant, euh, on est, euh, il est midi ici à Tenerife. Il est déjà 13 h chez vous en France. Et vous voyez, euh, je suis ici à Puerto de la Cruz. Euh, il y a des, des jeunes derrière moi qui, qui font du surf, donc qui profitent des plages. Et vous pouvez faire euh, pareil euh, si vous voulez. Euh, profiter d'une demi-journée à faire autre chose et eh bien vous avez déjà gagné votre journée en quelques heures le matin avec une bonne méthode de scalping vous rajoutez au scalping le market profile et vous avez tous les outils pour devenir un trader gagnant donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait si vous cherchez des informations eh bien allez sur mon, mon site vous trouverez des informations et des formations qui vous permettront petit à petit, à atteindre un niveau qui vous permettra de vivre facilement du trading. Donc N'hésitez pas, euh, abonnez-vous à ma chaîne, regardez toutes mes vidéos, si vous voulez aller plus loin, bien, vous avez bien sûr mes formations payantes et ça vous donnera donc une idée de ce que vous pouvez faire à très court terme, pas besoin de, de stresser, de laisser vos positions ouvertes la nuit, non, vous pouvez faire du scalping comme ce que je fais depuis des années et ainsi arriver à gagner votre journée en très peu de temps. Voilà, j'espère que vous appréciez cette vidéo, mettez un pouce vers le haut, partagez-la ça me fera plaisir, abonnez-vous à ma chaîne Youtube et peut-être qu'un jour on se verra ici à Tenerife si, si vous aimez le soleil en hiver, donc comme vous voyez on peut en profiter à n'importe quel moment de l'année. Je vous dis à très bientôt, au revoir.